Bonjour à tous, nous sommes le 4 février 2021, euh, j'aimerais aujourd'hui regarder les marchés, l'euphorie qui existe encore une fois sur les marchés boursiers, qui est soutenue par la Fed qui ne lâche pas le morceau. Euh, je ne veux pas parler à long terme parce que je pense que la Fed va continuer à injecter massivement de l'argent et acheter euh, probablement beaucoup d'actions encore de la même manière euh, que la Banque du Japon l'a fait pendant des années de temps et qui aujourd'hui possède, je pense, c'est la moitié de tout ce qui existe comme action euh, au Japon. C'est euh, la Banque centrale du Japon euh, qui possède euh, ces valeurs-là, les actions, elle possède toutes les dettes, autant du pays que euh, les dettes de plusieurs entreprises zombies, et c'est la même chose qui est en train d'arriver aux États-Unis. On va regarder ça euh, en détail là, avec plusieurs graphiques. J'ai plusieurs graphiques aujourd'hui à vous montrer. Euh, donc, euh, ça va être un peu la vidéo aujourd'hui, mais je voudrais premièrement revenir euh, avant tout ça sur... Qu'est-ce qui s'est passé avec GameStop euh, Dans le fond, euh, Web, euh, Wall Street Bet, euh, le groupe qui faisait partie de, de qui fait encore partie de Red Edit, euh, a essayé de faire un, un, une manifestation euh, boursière euh, euh, contre euh, les grands hedge funds. Il y a, je me souviens pas du nom, Capital, là, qui a perdu la moitié de sa valeur, qui a été renfloué par les autres hedge funds. Et euh, c'est une situation qui a pas plus beaucoup aux banques centrales et oh, pas plus aussi à Wall Street donc euh, on a abattu le titre de GameStop euh, qui est rendu à 90 qui va retomber dans le fond euh, la situation ben elle, a, elle revient à la normale on s'est préparé pour ça et euh, je pense que ça n'a pas fonctionné mais euh, c'est euh, cette situation là a donné une leçon quand même euh, très très forte à Wall Street et au niveau du Silver c'est la même chose euh, dans le fond c'est un marché de 1800 100 milliards, euh, le faire bouger euh, à propos d'une de, de, euh, gang de petits euh, d'un paquet de petits euh, investisseurs, traders, des petits délinquants selon le marché euh, de le grand marché de la finance et selon les gouvernements, euh, ça n'a fonctionner fonctionné c'est sûr et euh, même encore plus on donne une solide leçon à l'or et à l'argent parce qu'aujourd'hui on bat l'or littéralement et l'argent littéralement et aussi une autre raison c'est que le dollar américain euh, est en correction haussière donc c'est sûr qu'on va continuer, comme je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos, le canal euh, de consolidation au niveau de l'or et de l'argent va se poursuivre quand même pendant, je sais pas combien de temps, mais probablement peut-être tout cet hiver et au printemps, on verra. Mais euh, ma vidéo d'aujourd'hui, vraiment, je voudrais regarder... Euh, euh, l'euphorie, on est vraiment en euphorie sur les marchés et il y a plusieurs graphiques que je vais vous présenter aujourd'hui qui nous confirment ça et pourtant, on continue d'acheter, on, on achète des actions, des, toutes sortes d'actifs sur marge. Il y a plusieurs aussi qui shortent le marché, plusieurs grands hedge funds, institutions, s'attendent toujours à ce que ça tombe. On a Tesla qui continue à battre des records. Non, c'est une situation qui est vraiment particulière et c'est pour ça Aujourd'hui, je veux vraiment me consacrer à ça et peut-être si vous regardez à court terme, euh, souvent vous vous dites oh, ça va monter euh, ça va monter jusqu'aux euh, cieux, mais <rire> la réalité n'est pas ça, la bourse euh, tombe en, en euphorie et les, les bulles se gonflent de cette manière-là et on assiste à une hyper bulle euh, qui a été nourrie, qui continue d'être nourrie par la Fed, mais un jour que cette bulle-là va dégonfler euh, c'est officiel, donc on va aller commencer à voir les graphiques, j'ai beaucoup de graphiques à vous partager. Euh, on va commencer avec ce graphique-là qui se trouve à. À montrer euh, c'est Goldman Sachs l'index des 50 euh, plus euh, titres euh, shortés, c'est-à-dire vend, vendus à découvert et on a euh, vous voyez c'est euh, vraiment ça c'est du 20, au 27 euh, 27 janvier donc euh, il y a beaucoup beaucoup euh, de de gamblers on va appeler ça comme ça parce que dans le fond la bourse est un grand casino euh, qui parie contre euh, ben, le marché et contre des euh, des des des grandes, cap des grandes capitalisations euh, virtuelle parce que dans le fond c'est pas nécessairement euh, euh, réel là, mais les grandes capitalisations les GAFAM, tout ça, mais qui parient contre ça, et euh, ça fait des semaines, des mois que ceux qui parient contre le marché se font littéralement lessiver, euh, bon le cas de GameStop c'est seulement un cas là. on voulait vraiment shorter le, le titre parce qu'on se disait qu'il va mais les, les jeunes de, de Robinhood n'ont pas accepté ça euh, donc en tout cas, peu importe mais là on est vraiment en présence de Beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent à craindre euh, cette bulle qui se poursuit euh, indéfiniment. Et là, on s'attend quand même euh, parce que tout est, est au maximum dans l'euphorie, euh, comme je vous ai partagé ça euh, dernièrement. Et ça, ça se trouve être euh, les technologies. Eh L'indice des technologies. Euh, bien, on voit ici que, dans le fond, le. Le, les technologies euh, qui sont pas profitables, c'est ça qu'on qu montre sur ce, ce graphique-là. Les... les Titres technologiques non profitable, On est à des sommets euh, inégalés. On sort des hippos, des nouvelles euh, émissions de titres, et ça l'explose littéralement. On est dans une euphorie totale. Les marges sont pleines, mais on continue. Et la Banque centrale est en arrière du moment qu'elle voit une petite... Euh... Mais moi, je vous pense que ça... Je pense, je vous dis euh, que ça va mal finir, Ben. Mais... Il n'y a pas d'autre issue dans le fond, on souffle, on souffle, on souffle, mais on se dit que la même chose qui est arrivée en 1929, que cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Euh, les paradigmes vont changer. Mais moi, je vous dis tout simplement que c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé dans la nature humaine. On achète souvent dans des sommets. C'est ce qui m'est arrivé en 2000. C'est ce qui est arrivé en 2007-2008. Euh, la plupart des investisseurs, à cause du marché des subprimes, ont acheté euh, au, au sommet. Et donc, c'est toujours le même scénario qui se produit. Ici, on se trouve à avoir euh, justement les dettes les marges, les, les, les dettes là, que les courtiers euh, font ou les banques font aux individus pour acheter des actions. On n'a jamais été aussi haut. Et euh, ça, ça finit. Ah ben non, on est en 2021, on se trouve être encore euh, euh, en euphorie à ce niveau-là. Ah, voyez, donnez-nous du cash, on va acheter encore plus d'actions. Euh, C'est ça qu'on fait en ce moment. Donc, les marges, euh, euh, tout ce qui est marge là, de, de, pour acheter des actions est à... Et, et, et, saturé, donc euh, on veut encore plus d'argent, euh, la Fed, envoyez-nous de, de l'argent pour qu'on puisse injecter ça à la bourse, et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que ce graphique nous montre. On a ensuite, euh, bon, dans le fond, ça se trouve être tous des graphiques euh, qui montrent qu'on est rendu à, à L'euphorie, mais on est rendu à des pics absolus. Euh, je dirais peut-être pas encore absolus parce que je pense qu'on va encore gonfler euh, la bah euh, ben, En tout cas, je sais pas. c'est n'est pas moi qui décide, c'est le marché. Moi, je, suis, je ne suis qu'un observateur. Et là, ici, on se trouve à être euh, de prix euh, prix euh, revenu, le PE. Euh, euh, on va aller voir ça, c'est rendu à des ratios euh, qui sont absolument euh, sans sans considération réelle du marché, c'est-à-dire qu'une entreprise doit offrir quand même à, aux investisseurs un rendement, un rendement elle-même, faire des profits et euh, pouvoir faire en sorte que, dans le fond, on achète une action en espérant un jour que l'entreprise va prospérer et euh, c'est pas ce qui se produit du tout, du tout. Au contraire, la banque centrale injecte, en, injecte de, de l'argent encore pour maintenir artificiellement des entreprises qui ne sont plus viables. Et on va voir ça avec les prochains graphiques. Vous allez voir ça. Euh, ça, ça se trouve à être encore euh, justement le fameux PE euh, qu'on est rendu à des, des sommets. Mais est-ce que le sommet peut être plus haut Hmm, ça peut arriver, euh, c'est pas moi qui décide, le marché décide, mais on est en euphorie absolue, et ce graphique là, c'est un long, long graphique, comme vous pouvez voir ce qui est arrivé en 1929 le crash de 1929, c'est sûr qu'on a eu une longue euh, descente, et là, on a eu, euh, ben euh, après le, le, le, le, le New Deal de Roosevelt, on a eu euh, une montée, et la, la deuxième guerre mondiale a fait en sorte que les États-Unis, euh, bien entendu, ont profité pleinement de cette crise-là, euh, crise, -là, ben, crise E <síntese> qui était une guerre mondiale mais on profitait pleinement en équipant euh, l'armée en faisant des munitions et euh, la logistique et euh, c'est extraordinaire comment les États-Unis ont pu amasser une quantité phénoménale fait, oui euh, d'or euh, dans ces temps-là donc euh, c'est ça on a eu une recrudescence et on, ça, on a appelé ça les glorieuses après la deuxième guerre mondiale de 50 à 70 70 on a eu le choc du pétrole et là on a eu un crash mais on est parti depuis les années 80 là, vraiment et euh, ça, ça se trouve être le, le top de l'an 2000, on est arrivé ici en 2007 euh, et euh, maintenant, ça c'est le PE, hein, c'est pas le standard and c'est les PE, les ratios là, aussi, mais de ce que l'entreprise fait euh, versus le prix de son action et je vais vous montrer deux exemples et vous allez vous dire que ça ne peut pas durer mais ça va être encore gonflé, gonflé, gonflé mais un jour ça va être laté euh, c'est sûr, donc euh, ça ça se trouve être, euh, comme je vous dis, les PE c'est normal qu'une entreprise puisse faire du profit et que son action monte mais lorsque l'action monte et l'entreprise ne fait pas de profit, il y a quelque, quelque chose qui se passe, et ce qui se passe tout simplement vous le savez, je vous l'ai dit souvent ça se trouve être les banques centrales qui soutiennent, les banques centrales de toutes les pays, tous les pays, qui soutiennent artificiellement le prix des actions euh, pour euh maintenir à flot euh, soit les gros fonds de pension soit aussi leurs propres <rire> leurs propres euh, investissements euh, c'est un un gros c'est un gros casino on est dans un gros gros casino donc euh, ça ça se trouve être euh, l'epe euh, price euh, le, le, le, je vais vous donner la définition du pe c'est tout simplement euh, euh, le pe c'est calculé en divisant le prix de marché par action par le bénéfice par action de la société. Donc, euh, la société est supposée d'avoir un bénéfice à toutes les années. Il y a même des euh, sociétés qui n'ont plus aucun bénéfice. Et pourtant, l'action continue à monter artificiellement parce qu'on est dans une bulle, parce que les banques centrales soutiennent, achètent les dettes d'entreprises de, qui ne sont pas viables. Et deux exemples ici, euh, vous allez voir. Euh, je suis allé tout simplement sur euh, StockChat. Vous pouvez y aller vous-même. Vous J'ai pris le graphique tout simplement, je vous le partage. Ça, ça se trouve être l'action de Tesla sur une période de 5 ans. Et vous avez ici le PE. Donc, le prix de l'action versus le rendement de l'entreprise. Habituellement, on dit qu'un PE normal, c'est à peu près 15. 15, 20, 20 pour, les, 20 pour les entreprises technologiques parce que dans le fond, le PE, c'est les revenus non pas ceux qui euh, sont actuels, mais ceux qu'on estime qu'on va avoir dans le futur. Donc, une entreprise euh, d'innovation euh, va probablement avoir un PE plus élevé parce qu'on espère que l'entreprise va euh, performer plus dans le futur que présentement. Mais là, en ce moment, on se trouve à avoir euh, Tesla qui se trouve à être une une entreprise d'automobile de, de, tout simplement électrique Il y en a d'autres, ce n'est pas les seuls. Euh, Apple s'en va dans l'électrification les, les, les aussi, euh, ben les, les auto-électriques, ils veulent faire un partenariat avec euh, Hyundai, Kia. Ce n'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Donc, euh, il va y avoir d'autres gros joueurs. Et pourquoi Tesla, euh, l'action a si explosé et, et si haute, euh, une action qui valait euh, 50 dollars qui valait presque rien euh, en 2017 ben, presque rien. Je me souviens pas du prix là, qui a été émis parce que je pense que c'est 20$, 20-30$ hein, qui est rendu à 854$ et il faut pas oublier qu'il y a eu un split là, de 4$ donc ça serait 4 fois euh, qu'est-ce qu'on a euh, ici? 3 ou 4 fois le split, je me souviens. Euh, 4 fois le split. Donc l'action aussi a été splittée. Donc c'est vraiment, vraiment de l'euphorie et c'est surtout le PE ici que je voudrais vous faire remarquer. On se trouve à avoir un PE de 1500$ 608 c'est du jamais vu pour une action. Euh, Amazon aussi a un long, un grand, grand, un, un PE très, très élevé. Donc, les bénéfices euh, qu'on estime que Tesla va faire, euh, je pense qu'il faudrait avoir toutes les, comp les entreprises de voitures de la planète et euh, tout le bénéfice ensemble. Et même, je pense que ça, ça justifierait même pas ouais. le PE qu'on a là. Je sais qu'elle a une masse, est extraordinaire avec euh, Star X et avec euh, euh, Solar, euh, une entreprise... Euh, pour euh, le solaire, là, les tuiles qu'on peut mettre sur les, les, les maisons, euh, c'est super, Elon Musk est un visionnaire tout ça, mais par contre, on voit que <rire> c'est insoutenable, et euh, un jour ça va dégonfler, parce que Tesla, euh, 1000, le PE de 1600, c'est impossible à maintenir, et on va aller voir une autre comparaison d'une action que vous connaissez, qui, ben, que vous avez peut-être pas, mais ça, ça se trouve être Berkshire Hathaway, et... Euh, tout simplement, ben ça c'est la classe B, je pense, oui. C'est celui qui est, l'action la, la, qui est accessible, là, Berkshire Hathaway, et je fais simplement remarquer le PE qui est à 15. Donc, euh, l'action de Berkshire Hathaway, euh, si on a une correction, elle aussi va corriger, mais euh, l'action la, la, la, du Berkshire Hathaway original, je pense qu'elle est à 300 000 dans ces coins là euh, Mais ça, ça se trouve être l'action qui est plus accessible pour Monsieur Tout-le-Monde de Berkshire Hathaway, qu'on connaît très bien avec euh, Warren Buffett. Fait. Donc, euh, c'est raisonnable. 15, très, très raisonnable. Et on continue encore avec nos graphiques. Euh, ça, ça se trouve être. Euh, bon, c'est encore toujours dans le même euh, la, la, la même esprit, euh, c'est non financier le market capitalisation. Donc, on est encore à des sommets. Euh, c'est incroyable. Comment qu'on continue à presser le citron et que la banque centrale euh, est intervenue. Euh, euh, on va aller voir. Euh, je pense qu'on finit avec le standard and poor est intervenue ici pour euh, en mars là, euh, pour continuer cette hausse et on a dépassé la hausse euh, précédente. Et ça, c'est du long terme aussi, 1947, hein. comme je vous dis, les Glorieuses. Ensuite, on a eu euh, 1970, la crise du pétrole et hier à 80, on est reparti. C'est du très, très long terme. Et ça se trouve être le fameux Standard Poor's sur le long terme. Et euh, oui, ici, on avait eu notre euh, bulle, euh, ben, ça, ça se trouve être 1929. Ensuite, on a toute l'histoire euh, euh, ben, jusqu'à 43 guerre mondiale, euh, les glorieuse, on a monté, monté, monté et encore, on est encore en montée il hein? n'y a pas rien qui nous dit qu'on va euh, s'en aller à la baisse pour l'instant parce que le marché est nourri artificiellement euh, par contre euh, c'est sûr qu'on est en euphorie euphorie qui ne s'est jamais vue et on se trouve ici euh, la, les valorisations les PE, et euh, les PE stagnent. <rire> Ça stagne ici. Là. Donc, euh, on a monté, oui, euh, d'une manière euh, euphorique, on continue à le faire, mais le bénéfice par action pour les entreprises, surtout technologiques, euh, n'est pas là. Donc, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur? Je ne sais pas, mais une bulle qui continue à être nourrie artificiellement par la Fed va certainement un jour éclater et c'est là qu'il faut vraiment se positionner pour éviter cette catastrophe et ça, ça se trouve être l'injection. Bah, le balance-chiffre. C'est tout ce que la Fed achète et euh, on n'aura pas le temps d'aller voir la masse monétaire M1 et M2. Mais ça se trouve être euh, vraiment euh, en, en euphorie. Là aussi, on injecte, injecte, injecte de l'argent dans le système pour que ça monte. Les taux d'intérêt sont au plancher. On a le 10 ans qui commence à, à monter un peu, mais la Fed a dit même si.. Euh, tout augmente, a dit « on garde nos taux d'intérêt euh, bas jusqu'en 2023 euh, ». Ils ont, ils n'ont pas le choix, en tout cas pour le moment, ils n'ont pas le choix. Et euh, ça, ça se trouve avec justement euh, euh, tout le bilan de la Fed, là, tout, tout ce qu'elle achète, euh, ça grossit tout le temps pour essayer de maintenir euh, artificiellement cette économie. On a ici euh, l'exploration minière, euh, euh, c'est du jamais vu, on est à la baisse, c'est vraiment... Euh, puis, le, le, ce qu'il faut faire à la bourse, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, il faut se positionner pour du long terme. J'ai toujours parlé de long terme, je continue à parler de long terme. Il faut se positionner euh, sur des euh, des actifs qui sont déficients, qui font fonctionnent pas bien. Et c'est là qu'il faut être positionné, et pour le long terme. Et les minières euh, d'or, d'argent, de cuivre, tout ça, c'est le cas. Donc, euh, c'est du jamais vu. Euh, L'exploration minière est à son... Euh, plus bas. Euh, donc, euh, c'est là qu'il faudrait euh, être positionné et être très, très, très patient parce que un jour, euh, la bulle va être éclater et euh, euh, ceux qui auront vu juste euh, vont bénéficier de ça. Mais ça peut être vraiment du long terme et je veux pas euh, lancer des euh, n'importe quelle alerte euh, dire que tout va bien et que l'or euh, va bien. Non, on matraque littéralement l'or en ce moment. Et dans, sur le long terme, on est vraiment dans le canal de consolidation et ça continue. Euh, ça, ça se trouve être justement le standard and poor via le, le, le, le, le, les, les minières d'or. Donc, minières d'or, c'est du surplace, c'est euh, vraiment, c'est un ratio, euh, V Donc, euh, on voit la comparaison. Euh, les minières d'or, d'or, d'argent aussi, là, euh, même si on a eu le petit soubresaut avec les petits euh, gamblers de GameStop euh, Reddit, là, euh, non euh, euh, les mines d'or et d'argent, mais comme je vous dis, il faut regarder le long terme. Et on va terminer euh, par euh, c'est une nouvelle qui vient de Router. Euh, on parle justement de la demande de pièces d'or. Même si on martèle l'or et l'argent, euh, ça se trouve à être vraiment les ETF qui sont martelés. Euh, euh, les ETF qui se trouvent à être une composition tout simplement. Euh, ben, au niveau des minières, c'est des minières elles-mêmes, c'est bien. Mais au niveau des euh, de l'ETF, que ce soit GLD ou SLV, ça se trouve à être euh, des euh, euh, du papier du papier qui représente une certaine quantité d'or et d'argent, mais qui soutient pas réellement euh, l'or et l'argent, euh, le, le prix de l'or et de l'argent réel, et euh, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, de, qui ne sont plus capables de fournir, même je suis allé voir, et on va peut-être terminer avec ça l'article, ça se trouve être euh, la, ça parle tout simplement de la demande de pièces d'or et d'argent, augmente et euh, ça pèse sur la capacité euh, de, des produits producteur, euh, donc euh, non, on n'est on est pas capable de, ben ça ça se trouve être Mint, là, la Mint, mais on n'est pas capable de fournir et pour terminer on va aller voir euh, First Majestic euh, c'est ça, pour vous montrer tout simplement euh, ce que j'ai vu j'ai quand même euh, constaté ça c'est sur plusieurs là, magasins de lingots parce que First Majestic vend des lingots d'argent aussi et euh, en raison de de l'afflux de commandes d'argent nous devons suspendre temporairement les ventes euh, pour maintenance. donc euh, First Majestic est pas capable de fournir à la demande et c'est un peu partout euh, surtout euh, je pense euh, euh, en Allemagne tout ça, un peu, un peu partout là et euh, là on se trouve à matraquer le prix de l'or et de l'argent parce que dans le fond on ne veut pas euh, que c'est c'est le prix de l'or et de l'argent monte euh, parce qu'on veut vraiment euh, garder ça euh, contenir ça pour euh, faire en sorte que dans le fond on puisse avoir de l'argent à bon prix et aussi euh, au niveau de l'or que l'or euh, casse à la hausse et devienne euh, euh, devienne vraiment euphorique là aussi ça serait un désavisant du système euh, des banques centrales. Mais un jour, ça va arriver, c'est sûr. Euh, mais je vous dis, euh, au niveau des milliards d'or, d'argent, c'est de regarder à long terme. On se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.